du tout. J'ai pas oublié que 80% de vos voitures c'est du plastique à un moment donné, on peut toucher. C'est sûr qu'on boxe pas dans la même catégorie Bon bah salut tout le monde Nouvelle semaine à votre compagnie, euh, je vais au boulot, je sors d'une formation que je viens de donner sur la, la technique dans l'enregistrement de podcast d'interview. Donc, la direction, euh, le 15ème pour El Trabajo. Un bateau sur le périph', c'est pas souvent, mes amis. Il a l'air beau celui-là. Non, je suis sorti trop tôt. C'est marrant parce que je pensais que les gens savaient faire la différence entre les routes et les trottoirs et a priori non. Encore un petit peu de travail à faire. Dit-il en se garant sur le trottoir Oh, ça meule, là, il y a du vent. Je te raconte pas. Horrible. J'avais pas fait gaffe, les éboueurs ont dû reprendre dans le coin. C'est bien moins haut que d'habitude. C'est bien moins entassé que d'habitude. C'est bien moins entassé que d'habitude. Oula, il un rapport qui saute, là. Va falloir regresser tout ça de façon euh, plus que sérieuse. Oh ouais non il est fermé là le périph', oh les poules. Devenu la cour des miracles ce coin quand même, c'est impossible de se repérer, de retrouver son chemin plutôt. Oh putain, je me suis fait catapulter. C'est ouvert et ça marche aujourd'hui. Tant mieux. J'avais la flemme voir ailleurs. Qu'en faut-il qu'il en reste Yes. Voilà. On va ben là avec tout ce que j'ai mis dedans Il a un qui déborde du coup quel idiot idiot du village je crois que j'en ai mis plus que son réservoir réservoir annoncé sa capacité pff, je vais me reprendre que sa capacité de réservoir annoncé d'origine donc euh, généreux le gourmand. le gourmand. Pas de le garçon. va faire peur à une ville entière au en plus avec sa maladresse vous Pensait qu'il y a une attaque à ma armée, c'est juste moi qui passe un rapport quoi. Heureusement que j'en ai fait cette nuit parce qu'il n'y en a plus là du mazout non Voilà il en reste Et même moins cher Mais bon, au moins je l'ai fait En voyant l'affiche, je vais au ciné Et le film là je le verrai toujours au visage, il va l'air vraiment sympa Mais c'est pas ça que je vais voir, je vais voir les chemins noirs avec Jean Dujardin Oula, qu'est-ce qu'ils nous font là hein. Ça porte pas malheur cette affaire J'espère pas hein Il est pas dans l'excès lui Je m'entends même pas parler Et à l'heure en plus dans 5 minutes ça commence temps de s'installer quoi Eh ben c'est un super beau film, c'est assez calme, assez plat c'est bien foutu, j'avais peur de... en fait ça raconte... Deux périodes à la fois de la vie d'un seul homme. Et j'avais peur qu'on ait droit à ce fameux écran noir avec marqué 6 euh, mois plus tard. Et c'est tout sauf ça. Donc euh, je vous laisse aller voir. Euh, c'est rudement bien foutu. Voilà, c'est très. Je sais pas si c'est un qualificatif pour ce genre de film où. Bah, L'histoire suit son cours. Il euh, n'y a pas de rebondissement. Mais c'est quand même captivant. C'est très calme. Le rythme est très lent. Mais c'est pas ennuyeux quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste calme, c'est pas ennuyeux, c'est calme Et très bien comme ça Jean Jardin est très bon et ouais, c'est vraiment un film qui tient sur lui, parce qu'il y a d'autres protagonistes mais bon, euh, ils ont des petits rôles euh, qui l'entourent et non c'est vraiment bien, bonne surprise film de Denis Humbert, adapté de du bouquin de Sylvain Tesson, si je me trompe pas ouf trop belle c'est la vraie officielle et tout c'était lui dedans ah, j'ai enfin nettoyé graisser ma chaîne mes amis j'avais plus beaucoup de de graisse à HM. chaîne mais c'est pas de la graisse d'ailleurs c'est un spray de d'huile j'ai plus le mot, qui est hyper con, mais voilà. Mais ça semble faire l'affaire, quoi qu'il arrive. Deux voies de droite fermées, qu'est-ce que tu me racontes C'est quoi le jeu là, le concept Il y a un gros gros accident. Et si effectivement c'était le cas, c'est du passé parce qu'il n'y a plus rien. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont refait le sol ici. C'est bon ça. Je suis pas passé par là hier, je suis arrivé par où Bah si, pourtant... Ah bah ben non, je suis... Ah non, je suis arrivé de l'autre côté. Je suis pas passé par là depuis qu'ils ont fait le revêtement. C'est délicieux. Hier tout à l'heure. Et eh bah ben, il faisait presque plus froid cet après-midi que ce soir. C'était très long. Comment Non. il n'y a pas de périph' là-bas au bout, donc... On va se retaper le même détour qu'hier. Let's go par là, direct. Je vais faire un petit tour à la tour Eiffel. La police avec un scooter, évidemment. Il se met à flotter sur les pavés, on adore. Je avoir une bonne trajectoire s'il vous plaît monsieur l'agent. Allez, dernier retour sur la pluie, je suis bien content. Aïe aïe aïe le plaisir le plaisir avec ça le vent et le froid qui reviennent j'ai pas senti venir celui-là je suis désolé je suis pas très bavard sur ce trajet là j'ai une envie de faire pipi qui est monstrueuse là entre le cuir le pantalon la sacoche de jambes que je passe à la taille qui m'appuie euh, sur la vessie c'est assez mortel comme euh, trajet en plus de ça, j'ai mis les gants d'été perforés, donc j'ai les mains transit froid. Les pièces, ça va, mais je sens qu'il ne fait pas chaud. Enfin, ce pas le meilleur trajet de ma vie. C'est tout à fait surmontable, mais ça demande un peu de concentration. Somme self-control. C'est le spot idéal, là. En temps de pluie derrière un camion, j'ai une riche idée. Oula, mais il y a un bazar là. Qu'est-ce qui se passe Non, ça va. Ah, si, ils m'ont barré ma rue. Wow, qu'est-ce qui s'est passé oh, Je vais glisser. Touchy. possible de savoir, on va essayer de se rapprocher. Il y a du warning day là. L'accident est sur la gauche, je pense. J'ai fait le tour. A mon avis, ça va être quelque chose de assez costaud. Bah, C'est le bus. Le bus a dû taper un scoot ou un truc comme ça je pense Ce ne sont que des supputations, on ne voit rien du tout Bon les amis, c'est probablement la fin de ma chaîne hein. euh... Là on est vendredi, je vais en direction du Zénith pour bosser Ça fait 5 jours que j'essaye de vous publier la vidéo qui est censée être parue la semaine dernière Et Youtube ne veut pas, je ne sais pas, je l'ai exporté cinq fois de mon logiciel je l'ai remonté je l'ai mise cinq fois dans, dans dans Youtube ils veulent pas la prendre en compte je sais pas ce qui se passe je ne sais pas ce qui se passe mes amis c'est lassant euh, là j'espère que celle-ci euh, soit vous voyez que l'extrait et c'est la fin soit vous la voyez en entier et c'est rentré dans l'ordre mais ça m'a bien chiffonné quand même plus de ça, je me suis mis à la bourre pour le zénith, il faut que j'y sois dans 9 minutes, je suis à 20 minutes. Enfin bon, fin de semaine euh, comme on en rêve. Une flotte. Bon, Les boules la météo, punaise, il faisait beau toute la journée là. En panne, euh, j'espère que c'est une panne euh, technique, matérielle et pas d'essence. Hein. Pas de carburant parce qu'il y, euh, y a une station euh, 200 mètres derrière nous donc euh... non, ça a pas l'air d'être ça. Non, c'est pas ça. Il a du mal à redémarrer. Oh, ouais. Soudain, lui. Hein. Ça me fouette les jambes là, il y a les, les boules mais je sais plus comment faire moi, il y a 48 heures, il faisait 20 degrés, j'ai transpiré. Pardon pour le détail. Et là je suis encore tout mouillé, mais c'est plus de ma faute. J'en ai marre. Oh papa, un plaisir, un plaisir. Bien vu, super champion. Et 35. Je m'en sors pas trop mal. Je vais avoir dix minutes de retard. C'est de la politesse. C'est histoire de dire que j'étais pas pressé de le voir. Et, euh... Et il s'est arrêté de pleuvoir, donc ça c'est bon. Ça, ça peut me rendre dingue. Je suis à 500 mètres de là où je dois aller, avec seulement 8 minutes de retard, et je vais paumer 2 quarts d'heure. Allez, chef, avance. C'est la bradem. Si je ne m'abuse, les héros de ces derniers jours. Allez ah, j'y suis 10 minutes, bon il faut 20 minutes pour aller au zénith Et bien voilà, une affaire rondement menée, c'était l'UJPK, écoute euh, j'ai découvert, enfin, je connaissais deux noms mais j'avais jamais trop écouté si ce n'est euh, là durant la dernière semaine pour savoir un peu de quoi on allait parler, c'est vraiment pas mal en live, hein. vraiment vraiment pas mal. Hein. Il est connu euh, du JPK parce que c'est euh, son morceau à lui que vous entendez comme générique de l'émission quotidien, si vous regardez ou si vous avez regardé euh, quotidien, qui euh, est okay, donc très connu. Et puis euh, il a fait partie du groupe Columbine qui a, qui a bien fonctionné il y a quelques années, notamment avec son compère euh, Lorenzo, qui est le deuxième à avoir euh, tenté, enfin tenté non, pris la décision de. de d'avancer de, de, en son nom quoi donc euh... oh, c'est sympa hein. c'est vraiment sympa bon show bon public c'était le dernier show de la, de la tournée en plus donc euh... oh, c'est cool c'est pour moi c'est gentil hein. Pas sûr que c'était pour moi, je pensais que plus de l'inattention mais c'est toujours bon à prendre Justement, c'était de l'inattention, mieux vaut se trouver loin devant que proche derrière Oh je suis épuisé, punaise 10h, je crois qu'on a calculé 10h30 de boulot là C'est raisonnable, mais en fin de semaine pff, Ça pique croûte, hein. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle semaine en ma compagnie. Euh, note à moi-même, euh, j'espère vraiment que YouTube euh, ne refait pas des siennes et qu'il m'a permis de publier cette deux vidéos d'Achille parce que j'en ai marre, je vais reprendre jour par jour je pense. Euh, et puis ou arrêter, je sais pas trop. Bon bah écoutez, toujours est-il que je vous dis à très vite pour la prochaine. ciao Sorry!